En bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui Vous allez bien Comment ça va J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il fait beau en tout cas en France. J'espère qu'il fait beau aussi en Colombie, euh, dans vos villes. Comment ça va Je ne vois pas encore des gens sur les chats. Ça doit arriver bientôt. Hmm. Bonjour. Bonjour. Je ne vois pas. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Bonjour Adriana. Tu vas bien Ça va bien Ok, je vois, je vois maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ricardo, Yahaira, Delian, bonjour. Et Marta, elle me dit bonsoir. Donc, je pense que tu dois être, c'est la nuit chez toi déjà, Marta. Buenas tardes, para Marta. Um, allô, <laughs> allô, c'est plutôt pour répondre. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc on va commencer. Donc, bienvenue à nouveau euh, au cours français euh, niveau débutant. Euh, Aujourd'hui, bah, comme d'habitude, je vous rappelle qu'on a notre blog que vous pouvez consulter euh, avec... Euh, quand vous voulez. Et comme ça, vous pouvez voir euh, la, les présentations des cours précédentes et de ces cours, ainsi que euh, les exercices pour pratiquer à la maison. Ok. Donc, on va commencer. Euh, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la semaine 4 sur 24. Et euh, on est les cours de jeudi avec moi, Alejandra. Et comme d'habitude, tous les cours sont enregistrés euh, sur la page de Colombiano Sule. Donc, tous les cours sont enregistrés, vous le savez. Et. Et. Euh, vamos à commencer. On va commencer. Donc. Le mardi dernier, j'ai vu que David, vous avez appris le verbe « avoir ». Le verbe « avoir ». Quel est le verbe « avoir » en espagnol Qu'est-ce qui signifie « avoir » en espagnol Qu'est-ce que signifie « avoir » en espagnol Je ne vois pas encore de réponse. Les verbes avoir, c'est quoi Oui, avoir ou tenir. Oui, très bien. Donc, j'ai vous, cette pris ici, je vous ai mis ici euh, un petit exercice. Donc, on a, de la A à la G, on a des, euh, des exercices. Donc, l'idée, c'est que euh, vous méditez la bonne conjugaison. Donc, pour la A, il, les chevaux chatons. Il, les chevaux, châtains. Donc, on doit utiliser quelle conjugaison du verbe avoir Du verbe avoir. C'est quelle conjugaison ici C'est la troisième personne du, singul... du, euh, du pluriel. Quelle conjugaison on doit utiliser Il, pluriel, les chevaux, châtains. Diomaïda, ça c'est pour il, singulier. Donc, c'est quoi quand c'est pluriel On doit utiliser quoi quand c'est pluriel. Oui, j'ai vu Diana très bien. Ils ont, ils ont, ils ont les chevaux chatons. Ils sont les chevaux chatons. Chatons, souvenez-vous, cabello euh, marron. Alors, B, ont une maison des campagnes. Ont une maison des campagnes. Aussi, j'essaie euh, le la b. Donc, on doit utiliser quelle conjugaison ici On euh, souvenez-vous que David vous l'avait expliqué. Euh, c'est comme nous, mais on va utiliser les conjugaisons de singulier pour la troisième personne. Oui, très bien, Jomaïda, là Là, c'est bon. Donc, on a une maison des campagnes. On a une maison des campagnes. Donc, c'est ça une maison des campagnes. O, un, une maison de campagne peut être une maison en un pueblo, ou bien peut être une finca, comme le disons en espagnol. Une maison de campagne. On a une maison de campagne. Alors, la C. Vous, quel âge? La C, c'est quoi? On doit utiliser quelle conjugaison? Quelle conjugaison on doit utiliser avec vous? Vous, quel âge? C'est le verbe avoir, Rosalvira. Là, tu es en train d'utiliser le verbe être. Oui, très bien, Ruby. Vous savez quel âge? Vous savez quel âge? Vous savez quel âge? Vous savez quel âge? Est quantos años tiennent? Vous savez quel âge? Donc, si on veut répondre la D. Si on veut répondre avec la D, donc c'est, je vois, j'ai, oui, très bien. J'ai 24 ans. J'ai. Il faut bien faire attention, A, i, ça sonne comme e. J'ai 24 ans. J'ai 24 ans. Donc si on nous demande, vous savez quel âge, donc je réponds. Vous répondez. Vous, moi je réponds. Donc ça c'est pour l'exercice. J'ai 24 ans. Tengo 24 años. J'ai 24 ans. Mais pour vous, vous pouvez dire votre âge. Donc, si on vous demande quel, quel, vous avez quel âge, vous répondez avec votre âge. Si les vous savez quel âge, vous répondez j'ai et disent son numéro d'edat. De j'ai 30 ans, j'ai 15 ans, euh, j'ai 54 ans. Comme ça. Alors, le E. Euh, nous, un chien et un chat. E je vois qu'il y a Rosalvira qui répond et Adriana, très bien. Nous avons un chien et un chat. Un chien et un chat. Un chien et un chat. Ok, ensuite, F, L, les cheveux noirs. L, les cheveux noirs. Elle, les cheveux noirs comme cette fille. Elle, les cheveux noirs. Et là, très bien. Et là, les cheveux noirs. Et là, les cheveux noirs comme cette fille ici. Et enfant, tu, la G. Tu, combien de frères et des sœurs Tu. Combien de frères et des sœurs? Des tu, on utilise quoi? Tu as. Très bien. Tu as combien de frères et de sœurs? Tu as combien de frères et de sœurs? Quantos hermanos et quantas hermanas tienes? C'est très important parce qu'en français, on ne peut pas dire Tu as combien de frères? Tout, tout, tout simplement. En español podemos decir, ¿ustedes cu usted cuántos hermanos tiene? ¿Ustedes cuántos hermanos tienen? Y eso cuenta, mujeres y hombres, eso lo decimos en español. Pero en francés, si ustedes quieren precisar el número de hermanos y hermanas, tienen que decirlo de esta manera. ¿Tú has combien de frères y de sœurs? Porque el mot frère no incluye una uh, sœur. El la palabra hermano no incluye las hermanas cuando es plural. Entonces, atención a eso. Voilà, va bah, très bien. J'ai vu, y avait une había una pregunta de dónde puedo encontrar las clases anteriores. Eh, olvidé tu nombre, pero vi tu pregunta. Las clases anteriores las puedes ver, los videos los puedes ver en la página de Colombia. nos solo te metes a videos y buscas las clases. Las clases son martes y jueves, entonces tienes que buscar las fechas. Y además, para ver las presentaciones, te metes al blog, que ya lo pusimos en la presentación, y ahí puedes encontrar las presentaciones. Combien significa cuánto. Significa cuánto. Combien es cuánto. Tu has combien de frères y de sœurs, quiere decir, tú tienes cuántos hermanos y hermanas. Combien es cuántos, cuántos, cuántos. Cuánto o cuántos. Ok, bah, donc, très bien, vous êtes très fort, je vous félicite. Et on va passer au cours d'aujourd'hui. Euh... Fra... Fratrie. Valeria C'est la première fois que j'écoute ce nom de fratrie. Je vais le chercher. En tout cas, Valeria, cette parole que vous de écrit, si vous pouvez utiliser... Si... Je vais vous dire, mais si elle se pose, tu peux dire qu'en réalité, en, en France, très peu de personnes utilisent cette parole et préfèrent utiliser combien de frères et de sœurs. OK. Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on est le 22 20 juillet 2021. On va continuer à décrire une personne. Et on, aussi, on va apprendre à échanger sur ses goûts. On va apprendre à échanger sur ses goûts. Donc les goûts, los gustos. OK. Donc, on va continuer donc d'écrire une personne et je vais reprendre avec euh, ce que David vous avait expliqué la dernière fois. Héctor, euh, Hector, por qué los blogs no se ven Que quieres decir con que los blogs no se ven No puedes ingresar al blog. Normalement, avec le link del blog, Héctor y encuentras les entrées de chaque classe. Y'a 7 classes, aujourd'hui je vais l'octave. Ok, donc, c'était qui? Donc, il y avait Agné, Agnès, qui nous présentait ses zéros. Il nous présentait ses zéros euh, et il faisait une description physique des zéros. Donc, ça, c'est ce que vous avez appris avec David le mardi. Donc, on avait dit qu'Amed que Ahmed a les cheveux bruns et la peau noire et qu'il porte des lunettes et la barbe. Aussi, on avait dit que Frédéric a les cheveux blonds et la peau blanche. Il porte des lunettes, des boucles d'oreilles et la barbe. Pour Isabelle, qu'est-ce qu'on avait dit Isabelle a les cheveux roux et la peau blanche et elle porte des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles, à aretes. Samira, par contre, a les cheveux châtains et la peau bronzée. Donc, Samira, elle est un peu comme moi. Et un peu comme moi, j'ai la peau bronzée, mais par contre, j'ai les cheveux noirs et Samira, elle a les cheveux châtains. D'accord. Donc, ça, c'était pour la description physique. Maintenant, on va apprendre des choses aussi très importantes. On avait appris, maintenant on va apprendre sur la personnalité. On va apprendre par rapport à la personnalité parce que il n'y a pas que les physiques qui comptent. Aussi c'est qui est à l'intérieur, c'est qu'on pense, comment on est, c'est très important. Vamos a apprendre à décrire la personnalité parce que también es muy importante, no solo describir el exterior, pero también nuestro interior y cómo somos. Donc, on va commencer par Isabelle et Samira. Agnès, il dit, la personnalité des héros d'Agné. J'admire Isabelle parce qu'elle est courageuse et rebelle. Il porte la barbe. Edouard, decimos, il porte la barbe. Euh, David, se vous a expliqué parce que c'est quelque chose que tu peux utiliser, o ça comme que tu peux remover. C'est pour ça que tu dis il porte. Il porte la barbe. Comme les aretes, tu dis je porte des boucles d'oreilles. Uso aretes. Et él decía esto para la barba porque tu peux remover la barbe. Donc, Isabelle. J'admire Isabelle parce qu'elle est courageuse et rebelle. C'est une femme très discrète. Samira est admirable parce qu'elle est sportive et tenace. Ok, donc courageuse, rebelle, discrète, sportive, tenace, ce sont des adjectifs, mais ce sont des adjectifs des personnalités. Todos estos que están en rojo, tous ceux qui sont en rouge, ce sont des adjectifs qui décrivent la personnalité de quelqu'un. Ce sont adjectifs qui décrivent la personnalité de alguien. Et donc, aussi, on avait vu pour Samira, elle est très belle. Elle est très belle. Olga, jurado, puedes ver la première classe? Está grabada en la página de Colombianos une Y puedes ver. Tous les vidéos hasta hasta D'accord. Elle est très belle. Très belle. Elle est très bonita. Ensuite, on a Ahmed et Frédéric. J'admire Ahmed parce qu'il est sérieux et calme. C'est un homme très élégant. J'admire Ahmed parce qu'il est sérieux et calme. C'est un homme très Très élégant. Frédéric est admirable parce qu'il est inventif et optimiste. Il est très fou. Il est très fou. Fou, ça veut dire loco. Il est très fou. Frédéric est admirable parce qu'il est inventif et optimiste. Ahmed, il est sérieux et calme. C'est un homme très élégant. Vous voyez ici qu'il y a deux types de, euh, de formes pour décrire une personne. Donc, il y a « il est » ou « elle est » et il y a aussi « c'est ». Aussi, il y a « c'est ». Quelle est la différence entre les deux Donc, on va voir. On va dire c'est quoi « c'est » et c'est quoi « il » ou « elle est ». Dans quel cas on va utiliser « C et dans quel cas on va utiliser « il » ou « elle est ». Alors, « c'est » vous allez l'utiliser de cette manière. « C'est » plus un déterminant. Vous allez utiliser « c'est » comme un déterminant. Donc, qu'est ce un déterminant Un déterminant est un mot qui précède un mot. Un déterminant est une parole qui précède un adjectif. Un substantif pardon. Donc ici, vous voyez, c'est un homme très élégant. C'est un homme très élégant. Donc, vous mettez ici un. Donc plus un déterminant. Par contre, il ou elle est, vous allez l'utiliser plus un verbe ou un adjectif. Comme ici, il est sérieux. Il est sérieux. Elle, elle, elle est sérieux. Il est sérieux. Il est sérieux. il est sérieux. Donc, il, plus un verbe, plus un adjectif. Il est plus un adjectif. Il est inventif. Il est optimiste. Et comme règle générale, quand est-ce que vous allez utiliser « c'est » pour présenter quelque chose? Vous allez utiliser « c'est » pour présenter quelque chose ou quelqu'un. Euh, « c'est la contraction »« no es la contraction de la Laura. » una manera de presentar, entonces, c. C es una manera de presentar y tú lo utilizas para presentar a alguien o algo. Donc, c'est pour ça que vous dites c'est un nombre très élégant, o bien, vous pouvez dire c'est ma femme, c'est ma femme, o c'est mon ami, es mi amigo, es mi euh, es mi esposa, es c'est mon mari, es mi marido. Ça es para presentar. Por contre, il, elle, et vous allez l'utiliser pour décrire quelqu'un ou quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'ils vous décrivent. D'abord, vous pouvez dire « c'est mon ami Ahmed, es mi amigo Ahmed, il est sérieux, il est sérieux, et est sérieux. » Donc, d'abord, vous le présentez avec « c'est »,« c'est un homme très élégant, il est sérieux » et la description. Donc, « c'est », retenez ça en tête. C'est pour présenter quelqu'un. Et « il est », vous allez l'utiliser pour décrire quelque chose ou quelqu'un. Donc, il est sérieux, il est inventif, il est optimiste, il est très fou. Il est très fou. C'est pour présenter. Ok, donc on va passer aux suivantes. Et enfin aussi… David vous avez mis euh, une petite euh, expression. On va utiliser ce sont, ce sont, ce sont plus un déterminant para los plurales. Donc ce sont mes héros. Agne, il pourrait dire ce sont mes héros. Ce sont es para el plural. Ce sont es para el plural. Donc, on peut dire Ce sont mes amis, ce sont mes héros. Ce sont mes amis, ce sont mes héros. Euh, ce sont les chansons euh, d'une euh, dévillance. Presento las cosas. Estos son mis amigos. Estos son héros. Euh, D'accord Donc, ce sont, c'est pour le pluriel de C. C'est le pluriel de C. Ok, on va passer aux suivantes. Je vous ai mis ici plus des adjectifs. Avec les masculins et les féminins. Donc, Isabelle est courageuse, rebelle et discrète. Ahmed est courageux, rebelle et discret. Attention à la prononciation. Isabelle est courageuse, rebelle et discrète. Ahmed est courageux, rebelle et discret. Vous voyez ici que quand c'est au féminin, on va, on va prononcer la T ici parce que ça finit par E. Vamos a prononcer en este caso la T porque finaliza en E. Par contre, ici, comme il n'y a pas de terminaison en E, Vamos a utilizar, no la vamos a pronunciar, vamos a decir discreto. Cuando la palabra es femenina, se alarga. Sí, oui, c'est vrai. Courageuse, rebelle, discrete. Ahmed es courageux, rebelle y discret. Samira es sportive, tenace y belle. Frédéric es sportif, tenace y beau. Es beau. Beau Ahmed est sérieux, calme et élégant. Isabelle est sérieuse, calme et élégante. Ahmed est sérieux, calme et élégant. Isabelle est sérieuse, calme et élégante. Frédéric est inventif, optimiste et fou. Samira est inventive, optimiste et folle. Folle, fou, folle. Est-ce que vous arrivez à identifier des règles pour le féminin et le masculin? Vous Algunas reglas para el femenino y el masculino ahora. Como, como aquí. sportive él es sportive, él es sportif. il est inventif, él es inventive. Pueden identificar aquí una regla de femenino y masculino. Es que vous arrivez a identificar. Une règle de féminin masculin, sportif, inventif et sportive, inventive. Ben, comment est-ce que se está construyendo el masculino y el femenino? Ok. Et pareil pour courageuse et courageux. Donc. On va voir la termi les terminaisons. Quelles sont les règles Qu'elles sont les règles Oui. Très bien, Ricardo. Très bien. Donc, on a les, les adjectifs. Il y a les adjectifs féminins et les adjectifs masculins. Il y a adjectifs féminins et adjectifs masculins. Quand est-ce qu'on va utiliser un adjectif féminin quand on va décrire quelqu'un ou quelque chose qui est féminin, on va utiliser des adjectifs Cuando estamos describiendo a una persona ou a una cosa que sea femenina, Donc, en este caso como son mujeres, las vamos, vamos a utilizar los adjetivos femeninos. Si fueran cosas femeninas también, eh, cuando el, la chose es de género femenino, también utilizaríamos el mismo tipo de adjetivo femenino. Para el adjetivo masculino es para describir personas eh, masculinas o bien a, eh, cosas masculinas. Donc, on va a ver las reglas. Je vois qu'il y a les gens qui ont déjà comenzado a ver las reglas. Entonces, ¿cuáles son las reglas generales? Si adjetivo masculino finit par E, U, X, l'adjectif féminin va a finir, va a changer y va a finir un E, U -S -E. Si el adjetivo femenino termina E-U-X, e vamos a cambiarlo por e -U s e para el femenino. Donc, c'est pour ça se qu dit que Ahmed est courageux et que Isabel est courageuse. Ahora, otra regla. Ya veo que también la tienen en el chat. C'est aussi dans el chat. Très bien. Si l'adjectif masculin finit par I-F... On va changer la terminaison par I V U E pour les féminins. Donc, il est sportif, il est esportive, il est inventif, il est inventive. Donc, así, yo aquí les estoy mostrando varios adjetivos para que ustedes ya vayan a tener, vayan a tener más repertorio de adjetivos. Pero si algún día ustedes ven otro adjetivo que termina en IF, si lo quieren decir en, en femenino, pues eh, lo van a saber convertir muy fácil. Si es un adjetivo que finit par IF, vous le convertissez en femenino en rajoutant IVE. Otra, la plupart de los adjetivos, si s'il finit par, par si, como grande, como verde, como gran, pour compléter les féminins, vous rajoutez un e à la fin. Pour para la mayoría de los otros adjetivos, el resto de adjetivos. El femenino lo van a formar agregando la e. Así es que van a formar el femenino. Donc comme ici. Euh, ici il y a pas on a pas. Comme grand, vert, brun. On dit il est grand et élégante. C'est vert c'est « elle est verte » ou « il est brun, elle est brune » comme le disions pour le cabello « il est brun, elle est brune »« elle » se forme ajoutant une « elle » quand les autres adjectifs qui n'ont pas ces terminaisons Mais attention, attention parce qu'il y a toujours des verbes irréguliers, des, des formes irrégulières, comme dans « tout » Dans le, pour les Français, il y a beaucoup de formes irrégulières. Et donc, c'est quoi le, euh, les règles Donc, si l'adjectif masculin finit par E, alors le féminin est pareil. C'est le cas ici. Rebelle, rebelle. Et les rebelles, il est rebelle. Il est tenace, il est tenace. Il est calme, il est calme. Voilà. Donc, vous voyez. Si l'adjectif masculin termine en E, l'adjectif féminin ne change, ne pas faire de plus. Il est calme, il est calme. Il est optimiste, il est optimiste. Et ça s'écrit pareil. Oui, est euh, très bien. Élégant, élégante. Ça, c'est les règles pour les autres, euh, les autres adjectifs qui n'ont pas de terminaison comme ça. Um, on a ici. Mais il y a des formes irrégulières. Donc il y a beau, belle, belle. Beau, belle, belle. On va les voir tout à l'heure. Esto es bello. Bello y bella. Beau, belle, belle. Et tenemos. fu, fol, folle. Fou, folle. Loco, loca. Et esto. Beau, bello. Belle, bella. Belle. Avec un seul « L », on va l'utiliser seulement pour des mots masculins qui commencent par « voyelle. Mais on va les voir. Pareil pour ces folles, ici. Vamos a ver más adjetivos para explicarles mejor la forme irrégulière que les acabo de mostrar. Ici, je vous ai mis plus d'adjectifs pour décrire les physiques l'apparence et les caractères. Donc, on a quoi On a les corps. D'abord, on peut décrire les corps. Les corps d'une personne. Comment on peut décrire les corps d'une personne On peut dire qu'une personne est, grand, est grande, il est grand, et il est grande, ou qu'il est, est petite, il est petit, ou bien qu'il est sportif ou sportive. Esto podemos utilizar para décrire physiquement una persona. Donc, la description physique de quelqu'un, on, on peut utiliser des adjectifs comme grand ou grande, petit, petite, sportif, sportif. Aussi, on peut décrire les cheveux pour la description physique. Les cheveux, on peut dire que quelqu'un est brun ou brune, et il est brun elle est brune ou que quelqu'un est blond ou blonde ou que quelqu'un a les chevaux courts ou bien les chevaux longs. On peut dire qu'elle a les chevaux blonds et courts. Voilà. Et ensuite, on peut décrire l'apparence de quelqu'un. L'apparence de quelqu'un. On peut dire que quelqu'un est beau, il est beau ou que quelqu'un ou une fille, elle est belle, une personne, une amoureuse est belle, ou qui est jolie, ou jolie. Jolie, jolie. Ici, la prononciation est la même. Jolie, jolie. C'est la même, mais l'écriture est différente. Elle est jolie, il est joli. Elle est jolie, il est joli. La prononciation est la même, mais l'écriture est différente. On peut dire que quelqu'un est élégant, il est élégant, elle est élégante. Et ensuite, on peut décrire aussi les caractères d'une personne. Il est adorable, elle est adorable. Es adorable, es incroyable. Il est adorable, elle est adorable. Ou bien, on peut dire il est sympa, elle est sympa. Podemos dire que quelqu'un est sympa en français. Parasile sympathico. Sympa vient des sympathiques. Ça, c'est les mots complets. Les mots entiers, c'est sympathique. Il est sympathique et il est sympathique. Mais d'habitude, le français va utiliser il est sympa et il est sympa. Sans mettre tic. Sympa, sympathique et sympathico. Pero los franceses en general se lo van a decir sans pas. Il est sans pas, il est sans pas. que es une utilisation que se hace en, en la cotidianidad. Ou bien on peut dire aussi, quelqu'un est joyeux ou elle est joyeuse. Il est joyeux, et est joyeuse. Ou bien que quelqu'un est triste, il est triste ou elle est triste. Il est triste. Elle est triste. Oui, merci Camilo. Le professeur est gentil. La professeure est gentille. Et on va prononcer pareil, mais la, la terminaison est différente. Ici, je vous laisse des exemples avec beau, belle, belle, pour vous expliquer comment faire. Un beau sapin, un bel arbre, une belle fleur. Un beau sapin, un bel arbre, une belle fleur. Quand est-ce qu'on va utiliser belle? Quand utiliser belle en vez de beau? Vous pouvez voir la différence? Les deux sont masculins. Un beau sapin, un bel arbre. Quand on utilise belle? Quand on utilise ça, euh, belle » et quand on utilise ça beau », dites-moi. Oui, très bien, oui. Un beau sapin, un bel arbre, sapin, vous savez que signifie sapin quest que signifie sapin Vous vu que signifie sapin Un sapin de Noël, un sapin de Noël, le sapin de Noël. Oui, je vois que vous avez identifié la règle. C'est quand ça commence par voyelle. Et belle, c'est pour le féminin. Très bien. quest Qu'est-ce Que signifie sapin Vous avez vu que signifie sapin Non, non, Marie, c'est... Lapin est la es conejo, Lapin, oui. Sapin est pino. Pino, oui, très bien. Pino de Noël, pino de Navidad. Oui. Arbol de Navidad. Generalmente es árbol de Navidad, pero un sapón es un pino. Un bel árbol es solo un árbol. Y muy bien, utilizamos bel, B-E-L, B-E-L, solamente cuando comienza por vocal. On va a utilizar B-E-L cuando comienza por voyelle. Y una bella fleur. Aussi, je vous avais mis une petite euh, phrase pour utiliser plusieurs types de descriptions. Il est petit, il est petit, blond et ses cheveux sont longs. Il est petit, blond et ses cheveux sont longs. Est-ce la forme masculine? Comment la forma femenina? Vous, comment, vous écrivez, comment écrire la forme féminine de cette phrase? Comment écririez-vous la forme féminine de cette phrase Il est petit, blond et ses cheveux sont longs. Comment l'escrivient lo en féminine Comment vous allez écrire cela, mais en féminin Elle est, elle est, et ses cheveux sont longs. Elle est petite, oui, elle est petite, elle est petite, il est petit, elle est petite. Et comme on dit, blond, il est blond, elle est, elle est, blonde, oui. Elle est petite, blonde, et ses cheveux sont longs. Ouais, très bien, bah, bravo, bah, vous êtes très fort, très très fort. Oui, super, super, muy bien, muy bien. Et ahorita, oui. Une termination non pas alcancé à voir qui l'a écrit pour "-ist". Simplement, vous pouvez voir la règle est que termine. Il est optimiste, comme l'adjectif termine pour "-e". En féminin le le faites également. Oui, super. Petite et blonde. Par exemple, si je me décris, si je me décris, je peux dire je suis petite, euh, brûle et euh, mes cheveux sont longs Par exemple, si je m'ai décrit moi-même, je suis petite, euh, brûle et mes cheveux sont longs Ok, voilà. Maintenant, on va passer à échanger sur ses goûts. On va échanger sur ses goûts. Vous avez vu que signifie goût Qu'est-ce que signifie goût? Qu'est-ce que signifie goût? Uh, Laura Estefania, Crespo se dit frisé. j'ai les cheveux frisés. Le, luego te lo, lo voy a poner en el blog para que sepan decir. Pero te, le blog pour que nous s'en pas décider. Pero je peux les l'épeler. Je vais épeler j'ai les cheveux frisés. Frisé on va les peler comme ça. F, R, I, S, E, accent aigu, S. Fricé. F, R, I, S, E, accent aigu, S. Fricé. J'ai les chevaux frissés. Tengo el pelo crespo. Avec S à la fin. Frisser. Avec S à la fin. Donc, euh, je vois qu'il y a ah, Lucero qui dit cambiar sus gustos. Donc, cambiar est changer. Donc, presque. Changer est cambiar. Mais échanger est intercambiar. Échanger est intercambiar. Intercambiar sobre nuestros gustos. Ah bon? Super. Vous êtes fort. Donc, on va jouer un jeu avec euh, notre élève Matteo. Mathéo, on va jouer le jeu de « j'aime » et « je n'aime pas ».« J'aime »,« je n'aime pas ». C'est Matteo qui va jouer le jeu. Mathéo, il vient de Madrid, d'Espagne. Il est espagnol. Donc, il va nous dire qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. « J'aime la danse contemporaine, les cyclismes, les chiens, les girafes, Madrid. J'aime chanter et manger au restaurant. » Et qu'est-ce qu'il n'aime pas Je n'aime pas les mystiques, les chats, le football, Barcelone. Je n'aime pas nager, regarder la télé ou lire les journaux. Mathéo, il aime. Qu'est-ce qu'il aime, Mathéo J'aime la danse contemporaine, le cyclisme, les chiens, les girafes, Madrid. J'aime chanter et manger au restaurant. Je n'aime pas les moustiques, les chats, le football, Barcelone. Je n'aime pas nager, regarder la télé ou lire les journaux. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il aime ça Est-ce que Mathéo aime cet euh, animal Est-ce qu'il aime cet animal ou pas elle aime ou non aime cet animal? Mathéo. On va voir, oui. Euh, Adriana, tu dis qu'il aime il aime cet animal? Il n'aime pas les chats, il dit, il n'aime pas les chats, en vrai. Un chat, il dit, je n'aime pas les chats, je n'aime pas les chats, je n'aime pas les chats. Il, elle n'aime pas il n'aime les gâtes. Un chat, il n'aime pas les chats. Est-ce que Mathéo, il aime, il aime cet animal? Est-ce qu'il aime les chiens? Est-ce que Mathéo aime les chiens? Est-ce qu'il aime les chiens? Les chiens, est-ce qu'il aime ou pas? Est-ce qu'il aime? Oui, il aime les chiens. J'aime les chiens. J'aime les chiens. Il aime les chiens. Nager. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé qu'est-ce que c'était nager. Nager, c'est ça. Nager. Nager. Est-ce qu'il aime nager ou pas Est-ce qu'il aime nager ou pas Est-ce qu'il aime nager ou pas Est-ce qu'il aime nager ou est-ce qu'il n'aime pas nager Est-ce que Mathéo aime nager ou pas non, il n'aime pas nager. Il n'aime pas nager. Je n'aime pas nager. Mathéo, il n'aime pas nager. Nager, il n'aime pas. Nadar, nager est nadar. Et est-ce qu'il aime regarder la télé? Est-ce qu'il aime regarder la télé? Est-ce que Mathéo aime regarder la télé ou pas? Est-ce qu'il aime regarder la télé ou pas? Oui, je vois qu'il il, n'aime pas nager. Très bien. Est-ce qu'il aime regarder la télé ou pas? Est-ce que Mathéo aime regarder la télé ou pas? Non, non, il n'aime pas regarder la télé. Je n'aime pas regarder la télé. Je n'aime pas regarder la télé. Non, mais gusta la télévision. Je n'aime pas regarder la télé et je n'aime pas lire les journaux. Lire les journaux. Lire les journaux. Savez-vous qu'est-ce que c'est le journal? Qu'est-ce que c'est le journal? Il n'aime pas regarder la télé et il n'aime pas lire le journal. Qu'est-ce que signifie lire le journal? Qu'est-ce que signifie lire le journal? Le périodique. Oui, très bien. Le périodique, la presse. Donc, il n'aime pas ni nager, ni regarder la télé, ni lire les journaux. Et il n'aime pas Barcelone, il faut savoir ça. Il n'aime pas Barcelone parce qu'il vient de Madrid. Il aime Madrid. Oui. Bah, super vous êtes, vous êtes au taquet, comme on dit. Vous êtes au taquet, être au taquet, qu'est-ce que c'est un super, vous êtes en la français. Bravo Bravo, bravo on va voir maintenant, donc c'est j'aime et je n'aime pas. Je n'aime pas, c'est la négation. Me gusta, no me gusta. Me gusta, no me gusta. Donc, ça c'est la négation. La négation se forme avec ne et pas. Ne et pas. La négation, ne plus pas. Mais on va voir comment on fait la négation. La négation se forme de cette façon. On a un sujet, on a, on a ensuite le mot « ne », plus le verbe conjugué, plus « pas », plus un complément. Donc, on a les sujets, « ne », plus verbe, plus « pas », plus complément. Ça, c'est la négation classique. Ça, c'est la négation simple. Je vois qu'il y a déjà des gens qui commencent à me mettre plus de négations. Euh, plus, euh, je n'ai plus, jamais. On va pas voir aujourd'hui ça. Et ça, c'est la négation simple. Ne, pas. Pour dire non en français, ça dire ne et pas. Que non, si, solo pour no sirve ne con seulement non. Il faut dire non et pas. Sujet, plus ne, plus verbe, plus pas, plus complément. Comme, comme ça. Je ne parle pas portugais. Je ne parle pas portugais. Je ne parle pas portugais, No hablo portugais. je ne parle pas portugais. Si par contre vous parlez portugais, vous dites je parle portugais, je parle espagnol. Vous pouvez dire je ne parle pas portugais, je parle espagnol. No hablo portugais, hablo et hablo espagnol. Laura, je vais revenir à ta question pour dire pas. On va le voir à la fin. Mais ça, c'est une question euh, de la quotidienneté, Mais on va les voir. Je ne mange pas de la viande. Je ne mange pas de la viande. Je ne mange pas de la viande. Je n'aime pas les papillons. Je n'habite pas à Paris. Je ne parle pas portugais. Je ne mange pas de la viande. Je n'aime pas les papillons. Je n'habite pas à Paris. No como carne. Je ne, je ne mange pas de la viande. Je ne mange pas de la viande. Je n'aime pas les papillons. Savez-vous qu'est-ce que c'est le papillon? papillon? papillon? ¿Savez vu? ¿Savez vu que signifie papillon? Que signifie papillon? Savez-vous? Savez-vous que signifie papillon? Oui. Très bien, Margarita. Les papillons, les mariposas. Je n'aime pas les papillons. Non me gustan les mariposas. Je n'habite pas à paris je n'habite pas à paris no oui, ou palace no oui, ou je n'habite pas à paris je n'aime pas les papillons je n'habite pas à paris donc est ce que vous voyez ici une différence ne parle pas n'aime pas ne mange pas n'habite pas ici c'est différent. qu'est ce qui se passe quand est-ce qu'on utilise n apostrophe quand utilisons N apostrophe es Quand est-ce qu'on va utiliser N apostrophe es Quand Quand est-ce qu'on va utiliser N apostrophe Quand nous va utiliser N apostrophe Oui, très bien. Vous commencez à comprendre. C'est trop bien. C'est super. On va utiliser N apostrophe. Quand un verbe commence par voyelle ou H. On va utiliser N apostrophe si un verbe commence par voyelle ou H. Si les verbe commence par voyelle ou H. Comme ici, aimer, c'est un verbe qui commence par la voyelle A. Et habiter, il commence par H. Donc, si ça commence par voyelle ou H, on va utiliser N apostrophe. Au lieu de ne, je n'aime pas, je n'habite pas, je ne parle pas, je ne mange pas. Attention à la prononciation, c'est ne, je ne, ne, pas ne, je ne parle pas, non. Je ne parle pas je ne parle pas, je ne parle pas, je ne parle pas, je ne parle pas, je ne mange pas. Oui. Y entonces, hay una pregunta en el chat que me dijeron. Laura Estefanía preguntó, ¿no se puede utilizar solo el pas? Je, j'aime pas. Decir solo, j'aime pas, j'habite pas. En al oral, al oral, en francés, las personas omiten la, no. En el oral, al oral. De forma oral, la mayoría de las personas van a decir, je parle pas portugués, je mange pas de la viande. J'habite pas, pas les papillons. Así van a decir las personas cuando lo hablan a oral en la cotidianidad. Pero cuando ustedes van a escribir, escribir, todo el tiempo tienen que poner je ne pas. Ne pas. Siempre. Y al escrito siempre hay que poner ne et pas. Al oral, aunque. Okay. Ahora que ustedes están aprendiendo, yo no les recomiendo que hagan esas, esas omisiones. Yo prefiero que ustedes aprendan a hablar bien y a decir, je ne parle pas, je ne mange pas, je ne pas, je n'habite pas. Pero sepan que cuando, si vienen a Francia o si están en Francia, la gente dice, pas, uh, je n'aime pas, je n'habite pas, je mange pas, je parle pas. No utilizan el ne a l'oral. Mais qu'à l'oral, à l'écrit, il faut toujours écrire « ne »,« verbe »,« pas » et « complément ». Ya lo vamos a ver, Cristina. On, on va aller voir. On va pratiquer maintenant, parce qu'on a appris, donc maintenant qu'on a appris la négation, on, va, on a appris à échanger sur nos bouts. Ahora que aprendimos la négation, acabamos de aprender à apprendre à dire ce que nous gusta et ce que nous gusta. Donc, on va les pratiquer. Pratiquons. Échangeons sur nos goûts. Échangeons sur nos goûts. On va faire connaissance. Je vais faire connaissance d'abord avec mes élèves des cours, en cours. Bonjour, dites-moi, vous aimez le cinéma? Bonjour, dites-moi, vous aimez le cinéma? Et j'ai Matteo et Aziza, parce que vous les connaissez déjà. Matteo, vous les connaissez, et Aziza aussi. Matteo, il répond, oui, j'aime bien, surtout les films d'action. Et toi, Aziza, moi aussi, j'adore les films d'action. Oui, j'aime bien. Donc, vous aimez les cinémas? Oui, j'aime bien, surtout les films d'action. Et toi, Aziza? Moi aussi, j'adore le film d'action. Donc, il y a eu comme les questions qui me sont demandées, comme je dis « je aussi » ou comme je dis « je ne yo pas ».« Je aussi » se dit « moi aussi ». Moi aussi, je aussi. Bonjour, dites-moi, vous aimez les cinéma Oui, j'aime bien, surtout les films d'action. Et toi, Asisa Asisa répond, moi aussi, j'adore les films d'action. Je aussi, m'encantent los los las películas de action. Mais on a aussi David. On aura aussi David. Qui nous dit David, il est là, il dit "Par contre, moi, je n'aime pas aller au cinéma." David il dit "Par contre, moi, je n'aime pas aller au cinéma." Je n'aime pas aller au cinéma. Et Sam il répond "Moi non plus." Et puis, je préfère lire de toute façon. Par contre, moi, je n'aime pas aller au cinéma. Et Samira répond, moi non plus. Et puis, je préfère lire de toute façon. Par contre, es por el contrario, pour le contrario. Moi, je n'aime pas aller au cinéma. Non me gusta ir au cinéma. Et Samira répond, moi non plus. Ami tampoco. Moi non plus. Moi non et puis, je préfère lire de toute façon. Et puis, je préfère lire de toute façon. A qui elle a a dit, yo tampoco. Et puis, et puis, qui a dit, y además. además. Et puis, además. Et puis, je préfère lire de toute façon. Et de todas maneras, je préfère lire. Et moi non plus. Et puis, je préfère lire de toute façon. Voilà. Donc, vous avez encore plus de réponses. Donc, vous avez déjà dire qu'est-ce que vous aimez. J'aime les films d'action. Euh, J'aime bien les films d'action. J'adore les films d'action. Et si quelqu'un vous demande « et toi ?», vous pouvez dire « moi aussi, je t'aime bien » ou bien « moi non, je n'aime pas ».« Je n'aime pas ». Si quelqu'un dit « je n'aime pas », vous pouvez dire « moi non plus ». Si quelqu'un dit « non, me gusta, je n'aime pas », vous pouvez répondre moi non plus, ami tampoco. Si quelqu'un dit j'aime, vous pouvez dire moi aussi. Me gusta, non, ami bien, me gusta. Euh, D'accord. Donc, j'ai vu qu'on échange ensemble parce que c'est. j'ai vu faire connaissance. Aimez-vous les cinémas? Répondez-moi sur le chat. Aimez-vous le cinéma Et si vous aimez le cinéma, quel film, film aimez-vous Si vous aimez le cinéma, quel film aimez-vous Quel type de film aimez-vous Aimez-vous le cinéma Oui, je vois Lucero dit « J'adore le cinéma ». J'adore le cinéma. Ok, super. Aimez-vous le cinéma Et quel film euh, aimez-vous quel, film, quel type de film aime-tu aim, aim? quel, quel type de film aimez-vous J'adore le cinéma, j'aime le cinéma, oui. J'aime le cinéma. Et quel film aimez-vous Quel type de film aimez-vous Édouard, ok. Oui, j'aime le cinéma, j'aime le film d'horreur. Ok. Par contre, Edward, moi, je n'aime pas les films d'horreur. Je déteste le film d'horreur. J'aime le ciné et films film d'action. Euh, film d'action. Je n'aime pas les cinémas. Jahira n'aime pas les cinémas. Oui. Euh, Samira, tu peux dire. Oui, j'aime le film qui s'appelle Black Widow. Oui, j'aime les cinémas. J'aime le film Adrift. Oui, j'aime le cinéma, j'adore le film Forrest Gump, super. Oui, quel film aimez-vous? Quel film aimez-vous? Vous pouvez aime dire deux choses. Est, les Entonces, con de o, dicen, quelles films les gusent? Alors, vous pouvez répondre avec un titre de la film ou, quand vous dites, quelles films les gusent, vous pouvez répondre avec un genre de la film. J'adore les comédies, j'adore les films d'action, j'adore les films d'horreur. Euh, je n'aime pas les films d'horreur ou peut dire, je n'aime pas le film Forrest Gump, je n'aime pas le film Interstellar, je n'aime pas le film Harry Potter, oui, par exemple. Vous pouvez dire, soit le genre d'un film, un de, algún, de alguna película, ou bien una película, un titre d'une película. Ok, je vois. Ami, j'adore Lupin, c'est bien, mais Lupin, je ne sais pas si c'est un film. C'est plutôt une série. Mais si tu aimes les séries, c'est bien aussi. Ok. Euh, Lucero, tu peux dire, j'aime tous les types de films. J'aime tous les types de films. J'aime les films d'aventure, je n'aime pas les films de romances. Ok, Laura, là, là, super. Ben, c'est très bien. J'adore vous connaître. Me gusta mucho conocerlos. Maintenant, on va passer parce que je vois qu'on arrive aux 30 minutes. Quelles sont les questions et les réponses? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport au cours? Tienen preguntas sur le cours? Parce que nous allons passer à l'exercice final pour faire la pratique. Tienen preguntas? Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je vois que vous êtes très active. J'aime les films d'action, j'aime les films d'aventure. C'est l'idée d'aventure. que quitte à deux et tenez que quitter des apostrophes Les films d'aventure. Euh, J'adore le cinéma romantique. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions par rapport au cours ¿Tienen preguntas sobre el curso? Uh, ¿Cuándo usamos Nepay y cuándo no? O sea, tú dices... Edward, si a ti te preguntan, ¿es que tú amas cinema? Tú puedes decir no. No, simplemente no. Pero si tú quieres ahondar en, en decir pues como una... No, es una... Una respuesta cerrada. Oui, o no, son respuestas cerradas. ¿Es que tu aimes el cinema? Oui. ¿Es que tu aimes el cinema? No. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Te gusta el cine? No. Esas son respuestas cerradas. Oui, o no. Je n'aime pas. No me gusta. Es para. Je, je, je ne parle pas. Je ne fais pas ça. Es cuando les hacen una pregunta abierta. Que no. Uh, est-ce que vous aimez le cinéma? Oui ou non? Quel film vous aimez? je n'aime pas, je, je n'aime pas, n'est pas la négation simple. La utilises pour dire quand algo non, quand tu ne no fais pas cette chose. Je uh, vais mandarles le lien du blog. Caro, tu peux à mettre le lien du blog adjuntado, caro, por favor. Ya te lo voy a mandar. Carolina. Eh, Carolina les va a poner el link del blog ahí eh, subrayado para que lo puedan ver. ¿Qué ahí entra entre Jem y Jadot. Ok, eso, Lucero, lo podemos ver más a profundidad. Yo se los puedo, les puedo poner un recurso entre Jem y J'adore. Pero hay unas escalas. Es como cuando tú dices, yo te quiero y te amo. Te amo es mucho más fuerte que te quiero. Así mismo es J'aime y J'adore. J'adore es lo más, lo más de más. J'adore el cine, es me encanta el cine, o sea, lo amo. J'adore. Y J'aime es un poco más abajo que J'adore. J'aime es me gusta, me, encanta, me gusta. A lo que j'adore es... Me encanta. C'est plus fort. J'adore et plus fort que j'aime. J'adore et beaucoup moins fort en gusto que j'aime. Uh, Quelles autres questions hay? Veo. No, ¿Hayais ¿hay plus de questions ¿Hayais plus de questions ou pas Non, je n'ai pas. Je n'ai pas. Pour exemple, ya pueden decir, est-ce qu'il y a des questions Hay preguntas, pueden decir, no, no hay. Donc, je n'ai pas de questions, je n'ai pas de questions, no tengo preguntas, je n'ai pas de questions, no tengo preguntas, je n'ai pas de questions. Oui, donc, euh, je vais passer maintenant à l'exercice euh, final. On va passer à l'exercice final parce que je ne vois pas plus de questions. On va s'entraîner ensemble, nous allons nous... Más ou menos, c'est euh, plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Más ou moins. Parce qu'il y a. Euh, on va dire plus ou moins. Plus ou moins. Plus, comment plus P-L-U-S. Ou moins. Plus ou moins. Eh, maleja muro las películas y series que los reconocemos para aprender francés están en el blog hay un, una entrada del blog que dice series películas en francés y hay mucho mucho mucho donde sacar películas series canales de youtube hay de todo uh, está en el blog Maleja. cómo va a pasar a Nous allons nous entraîner Ici, je vais vous présenter quelqu'un, peut-être que vous la connaissez. Est-ce que vous connaissez cette personne Savez-vous qui c'est cette personne Qui c'est cette personne Qui c'est Qui est-ce Qui c'est Qui c'est Savez-vous qui c'est Connaissez-vous cette personne ou pas Ce n'est pas grave si vous ne la connaissez pas. Si Sinon, la connaissez n'importe. La vamos a connaissance. La vamos a aujourd'hui. Je ne vois pas. Luan, oui. Carlos Alberto la connaît. Il, il la connaît. Oui, c'est Luan. Luan, c'est une... Euh, c'est une chanteuse, oui. C'est une cantante française. Et je vais vous la présenter. On va pratiquer les adjectifs avec elle. Donc, ce que je veux, c'est qu'on lise les textes ensemble et qu'ensuite, vous allez choisir si vrai ou faux. Donc, il faut que vous... Vous, il, faut, il faut faire attention, il faut faire attention parce que ensuite, après lire la description, je vais vous demander si les phrases sont vraies ou faux. Vamos a lire et después je les voy a hacer algunas preguntas. Si ustedes me tienen que decir si vrai ou faux, si verdadero ou falso. Ok, donc, je m'appelle Luan. J'ai 22 ans et je suis chanteuse. Je m'appelle Louane, j'ai 22 ans et je suis chanteuse. Je suis des tailles moyennes. Je mesure 1m67. Je suis des tailles moyennes, je mesure 1m67. Au début de ma carrière, j'étais ronde. J'étais ronde. J'étais ronde. Mais j'ai perdu 11 kilos. Au début de ma carrière, j'étais ronde. Mais j'ai perdu 11 kilos. J'ai fait du sport. J'ai pratique la boxe. J'ai fait du sport. J'ai pratique la boxe. Maintenant, je pèse 57 kg. Je suis mince. Mon visage est rond. Mon visage est rond. J'ai les cheveux blonds et lisses. J'ai les cheveux blonds et lisses. Même si ici, elle s'est fait un peu une coiffure. A qui elle dit, ils ont un peinadit ou ils pourraient se faire en tout Mais d'habitude, elle dit qu'elle a... J'ai les cheveux blonds et lisses. Mes yeux sont bleus. Mes yeux sont bleus. Mes yeux sont bleus. Mes yeux sont bleus. Mes yeux. Eu, eu. Mes yeux sont bleus. J'ai un pétinet. J'ai un pétinet. J'ai un pétinet. Je suis souriante et en pleine forme. Je suis souriante et en pleine forme. Je suis souriante et en pleine forme. Je suis souriante et en pleine forme. Estoy sonriente souriante et en forme. En pleine forme est une expression pour dire comme je suis bien, ou también on decir dire que je bien de forme physique. Mais en, en général, en pleine forme, c'est pour dire que je suis bien, o sea que je suis contente. Ok, je vais la lire une dernière fois et je vais passer aux questions. Je m'appelle Louane, j'ai 22 ans et je suis chanteuse. Je suis de taille moyenne. Je mets sur 1m67. Au début de ma carrière, j'étais ronde, mais j'ai perdu 11 kilos. J'ai fait du sport, je pratique la boxe. Maintenant, je pèse 57 kg. Je suis mince. Mon visage est rond. J'ai les cheveux blonds et lisses. Mes yeux sont bleus. J'ai un pétiné. Je suis souriante et en pleine forme. On va passer alors aux questions. Donc, euh, avant de demander, Maléa, al hablar dices mucho donc, parce la tradition est entonces. Donc, et alors, sont, sont phrases que tu peux utiliser pour faire des connexions. Puedes utilizar donc y alors. Donc, más que todo, lo vas a utilizar para decirlo en al oral Y alors es mucho para describirlo, para utilizarlo en, um, al escrito, aunque también lo puedes utilizar en, en al oral Pero donc es entonces. Ok, donc. Donc, uy. Oui. Es también una muletilla, donc, si tú lo utilizas mucho. Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho. Les phrases suivantes. Pouvez-vous me lire la première phrase La profession de Luan est boxeuse. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux La profession de Luan est, est boxeuse. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux Vous oh, êtes rapide. C'est faux. C'est faux. Quelle est sa profession Quelle est la profession de Luan Quelle est la profession de Luan Non, elle est chanteuse. Très bien, et les chanteuses. La 2. Et les tailles moyennes Et les tailles moyennes, vrai ou faux Et les tailles moyennes, vrai ou faux La 2. Haïda, très bien. Vrai. Et dit, je suis des tailles moyennes, je mesure 1m67. Et les tailles moyennes. C'est vrai. La 3, elle pèse 11 kg. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux La 3, elle pèse 11 kg. C'est vrai ou c'est faux La 3, c'est vrai ou c'est faux Est-ce qu'elle pèse 11 kg Vraiment C'est vrai ou c'est faux Je vois qu'il y a beaucoup de vrais et beaucoup de faux. Ouais, il y a déjà des faux. Mais pour ceux qui disent que c'est faux, c'est bien. C'est faux. Elle a dit qu'elle a perdu... 11 kilogramos, ella perdió 11 kilogramos, pero ya no puede pesar 11 kilogramos. Si ella pesara 11 kilogramos, no estaría viva, muchachos. El P 157 57 kilogramos. El P es 57 kilogramos. Entonces, ouais. es faux. 4. ¿El es grosso? ¿Es que el es grosse El es grosse ¿C'est verdad o es falso? Entonces, yo veo que hay gente que me dice, es faux Es faux es vrai elle n'est pas grosse. Elle est mince. Elle est mince. Elle est grosse, c'est faux. Elle est mince. La 5. Son visage est carré. Son visage est carré. C'est vrai ou c'est faux C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ah, bon. Non. Bon, ici, j'ai vous ai mis... C'était un petite erreur. Son visage est rond, son visage est rond. La 6, et a chez vos roues et frissé. C'est vrai ou c'est faux bah, Vous les voyez déjà, la 6. Vous voyez déjà, j'ai ai triché, je vous ai, ai donné la, la réponse. Il euh, y avait quelqu'un qui m'avait demandé tout à l'heure si quelqu'un avait léché vos ondoulas, comment ça disait Frissé, à s'inscrire. Elle Et chez vos roues et frissé, bah, bien c'est faux. Comment il comment a les cheveux Ses cheveux sont comment Ses cheveux sont comment Ils sont comment ses cheveux Ils sont comment les cheveux des Luanes Ils sont comment Je vois beaucoup de vrais pour la 7, mais il me, vous ne vous dites pas comment sont les cheveux des Luan Ils sont comment les cheveux des Luanes Pouvez-vous décrire les cheveux des Luanes Est-ce que vous pouvez faire une phrase avec comment en décrivant les cheveux de Luan Vous faire une phrase décrivant le cheveu de Luan pour si, une phrase. Parce que là, je vois blond et lisse. Blond et lisse. Mais vous pouvez faire la phrase. Vous pouvez faire une phrase. Comment vous dites Ici, c'est une phrase. Et là, les cheveux roux et Comment on dirait la vraie phrase avec sa description pour les cheveux comment se describe la vraie phrase avec sa description oui, les cheveux les cheveux de Luan sont blondes euh, si vas a decir ainsi les cheveux de Luan sont blondes porque en espagnol c'est le cabello mais en français c'est les cheveux. Et les cheveux blonds très bien Adriana ou bien la vraie Stéphanie super bien ses chevaux sont blonds et lisses. Très bien. Et là, les chevaux blonds, ou bien ses chevaux sont blonds et lisses, les chevaux des sont blonds et lisses, par exemple. Sont, sont, avec T, Margarita. Et là, ses che chevaux sont blonds. Les chevaux des sont lisses et blondes. Oui, très bien. Bah, bravo. Ici, je vous mets quand même une, une Phrase pour faire attention. Ici, je vous avais dit, ça c'est une phrase, elle est grosse, elle est grosse, elle est gorda. Ou bien elle est mince, elle est ou elle est grosse. Elle est mince, elle est grosse. Je vous dis qu'il n'est pas poli de parler du poids d'une personne. Ce n'est ne pas poli de parler du poids d'une personne. Je vous l'apprends. Je vous l'apprends parce qu'il faut savoir comment le dire. Mais je vous déconseille de dire que quelqu'un est gros ou que quelqu'un est immense. Je vous déconseille de parler du poids d'une personne. Je ne vous conseille pas, je ne les accorder, de la belle de la personne. Je ne vous conseille pas de parler du poids d'une personne parce que ce n'est pas poli. Ce n'est pas poli de parler du poids d'une personne. Il vaut mieux parler des la personnalité d'une personne, des comment sont ses cheveux, des comment c'est son attitude. Mais je vous déconseille vraiment. Et que ce soit en français ou en espagnol ou en anglais ou en portugais, il n'est pas poli de parler du poids d'une personne. No es de buena educación hablar del peso de una persona, que sea porque sea delgada que ce soit, délégé, ou que ce soit gourd. Je, vous, je ne vous conseille pas ça. Mais je vous yo, les, yo les enseño cuáles son las palabras porque hay que aprenderlas, pero yo no les consejo de utilizar eso. Utilice plutôt, él es sportivo, él es intelligent, él es intelligente. él euh, es grande. Hablar de la talla está bien. Hablar de la talla está bien, pero hablar del peso no. C'est pas bien. Donc, pour la réflexion, ça c'est pour la réflexion. Et ça, ça ne concerne pas que est français. C'est aussi pour l'espagnol, le, l'anglais, le, le portugais, n'importe quelle langue. Ne le faites pas. C'est très ancré à la culture de parler du poids d'une personne. Mais je vous conseille de, de commencer à l'enlever. Voilà. Je vous présente alors, Luan. Euh, Del color de la piel, el color de la piel en francés, decir que alguien es negro, y le noir, c'est très mal vu en francés. Decir que alguien es negro es muy mal visto en francés. No, con, no aconsejo hablar del color de piel, sobre todo para las personas que tienen la, la piel negra. Porque eh, en Francia se, se pueden impresionar mucho si tú lo dices. Donc je te conseille plutôt de dire, euh, il est broncé ou il est blanc, euh, il, a, il a la peau foncée. C'est mieux de dire que a la, la piel oscura, mais non noire. Il a la peau foncée. Non, non, c'est parce qu'ils racistas, racistes, c'est parce hay comme en France, grand fue il y a beaucoup de colonias en Afrique, il y a beaucoup hubo beaucoup esclavitud. Entonces, es una palabra un poco tabú como en inglés. Alors, je vous presento Luan. Je vais vous presentar Luan. Luan es una cantante, musicienne y actriz française. française. ¿Qué es la diferencia entre chanteur y musicien euh... No, no. Plus, Laura, no. La gente, por ejemplo, algo que uno lo puede, los franceses les impresiona mucho cuando van a Estados Unidos o cuando vienen a América del Sur, es que en nuestros formularios nos preguntan la raza. En francés, eso está, en Francia eso está prohibido. Nadie le pregunta la raza si, si tú eres blanco, negro, eh, mestizo, eso no se pregunta, no está en ningún, no está en ningún n'a te demande pour ton procédé de race. Donc, ce n'est pas, pas bien mieux de dire ça pour n'importe quel type de peau. Si, très bien, cantante et musico. Donc, un musicien, c'est quelqu'un qui fait de la musique et qui écrit aussi de la musique. Donc, souvent, c'est un compositeur et il fait aussi sa propre musique, propre musique. alors qu'un chanteur, il n'utilise que sa voix. Le cantant utiliser sa voix, que qu'un músico peut utiliser un instrument et peut ses propres Et une actrice, actrice française. Elle s'est fait connaître en 2013 dans The Voice en France. The Voice, la voix, comme en Colombie, qui est le programme, donc c'est The Voice. Elle s'est fait connaître en 2013 dans l'émission The Voice France. Euh, aussi. Euh, ensuite, elle gagne plus de popularité avec son premier rôle dans le film La famille Bélier. La famille Bélier, c'est son premier film. Ensuite, elle gagne plus de popularité avec son premier rôle dans le film La famille Bélier. La famille Bélier grâce auquel elle remporte les César du meilleur espoir féminin. Connaissez-vous ce film, La famille Bélier? Est-ce que vous avez déjà regardé ce film, La famille Bélier? Connaissez-vous ce film? Connaissez-vous le film, la película La famille Bélier? La connaissez -vous? Oui, je vois. Est-ce que tu as déjà regardé ce film, Luz Ariana Tu as déjà regardé « La famille Bélier » Il y en a qui disent que oui, il y, a, il, y a, il y en a qui disent que non. Ok, il y a Carlos qui dit « J'aime ce film ». Ok. Donc, « La famille Bélier », c'est un film très cool. Je vous le conseille. Je conseille de regarder ce film. Il est très bien. Et euh, c'est le premier film qu'Eluan a fait. Donc c'est sa première apparition, apparition en tant qu'actrice. Et sous la première apparition en, en, en, comme actrice. Et grâce à ce film, elle a remporté le César de meilleur espoir féminin. Les Césars, la cérémonie des Césars, les Césars de cinéma, sont des récompenses cinématographiques remises chaque année à Paris. Et le but des Césars, c'est de saluer les meilleures productions françaises du e art. El, elle a gagné avec la famille Bellier, elle a gagné le César. Eh, le César est comme les Oscars, mais en France. Et uh, elle a gagné le César eh, comme le meilleur talent féminin, le meilleur descubrimiento féminin. C'est es un premio que se le donne à les actrices qui sortent pour la première fois dans une film. Et elle se l'a gagné, quand il y a cette película, la famille um, Je vous conseille aussi quelques chansons d'elle. « Connaître », elle s'est fait connaître. Christian Rinko te dit comment s'est écrit « connaître », connaître, connaître, c'est connaître. Elle s'est fait connaître, elle s'est fait connaître en 2013. Elle a des chansons très connues comme « Je vole ».« Je vole », c'est un, une chanson... Qui apparaît dans La famille Bélier, Je vole. Et là aussi, une, ch une chanson très connue que j'aime bien, qui s'appelle Jour 1, Jour 1, via 1. Et aussi, une chanson super qui s'appelle Si t'étais là. Si t'étais là, c'est une autre chanson de Luan. Est-ce que vous avez déjà écouté une chanson de Luan Oui, je vois qu'il y a Adriana Rosso elle aime bien euh, Jour 1. Aimes bien, tu aimes bien, je pense que tu aimes bien Jour 1, Adriana. Est-ce que vous connaissez, euh, et Laura Stéphanie a dit J'aime, je vole. J'aime, je vole. Est-ce que vous connaissez d'autres chansons de Luan otras vous d'autres canciones de Luan Non. Ok, je vois que Lusaria ne connaît pas. Oui, je vais t'aimer aussi, c'est super. Je vais t'aimer, je conseille aussi, Carlos. Je vais t'aimer, c'est super, c'est très joli comme chanson. Je sais rien, tu ne connais pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour, le, pour ceux qui ne connaissent pas, les recommande beaucoup, Luanne, c'est super bien, une, une artiste française super. Et la película, aussi très oui, je vois, je vais tenir. C'est le prix du public, c'est super. Um, sur les, en l'article du blog, je les vais escribir de nouveau les canciones de Luan. Et je les recommande inclusive à la famille Bellier. Et je les ai je crois, une autre cancion d'elle. Uh, ah, ok. Donc, Vilma, donc, connaître, c'est les verbes, mais la euh, la conjugaison du verbe connaître, c'est je ne connais pas. Je ne connais pas. Ça. Connaître est le verbe. Connaître est le verbe. Mais. Euh, vamos a poner. Voilà, escribir, si veut dire je ne connais pas, c'est écrit ainsi. Connaître est le verbe infinitif. Connaître. Mais si vous ne no connaissez pas, dites je ne connais pas. Ou si vous ne connaissez je connais. Je ne connais pas, je connais. Je ne connais pas, no je connais. Je connais, je connais. Je ne connais pas, je connais. Oui, ok, Adriana. Donc, ce que je te recommande, c'est que quand tu as fini les cours, tu peux chercher des chansons de Luan pour l'écouter. Et si tu veux, tu peux aussi regarder son film, La Famille ah, Bon, il y a quelques questions? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, quelques annonces avant de finir. Parce que, comme vous le savez, David ya se les avait annoncés, mais nous autres et qui en France c'est l'été, en France c'est l'été, donc c'est l'été rime avec vacances, l'été rime avec vacances, et donc pour nous en France, c'est, euh, pour nous en France, on, est, euh, on va partir en vacances, je vais partir en vacances, à, à salir en vacances, et David aussi, et c'est pour ça que uh, nosotros vamos a hacer una pausa, so, es una pausa de dos semanas y el próximo curso va a ser el 10 de agosto. Con David. Vamos a pasar a vacaciones, entonces vamos a parar por dos semanas en las que no van a tener clase y volvemos, regresamos el 10 de agosto. Veo que Adriana me pregunta... Uh, yo estoy interesada en el curso que se dará en Francia y no recibo ningún mensaje. Me gustaría saber, please. Adriana, eh, la, la semana pasada dijimos: si tú te inscribiste con el formulario que abrieron justo antes de hasta el 29 de junio, luego te tenía que haber llegado el correo, como lo pusimos también eh, la semana pasada, te tuvo que haber llegado un link para hacer el examen. Si no te escribiste con el formulario antes, pues no puedes, tienes que esperar hasta que se abra otra sesión para hacer el curso intensivo en Francia. Pero si no te llegó la información, no. No, no puedes acceder y tienes que esperar a ver si se abre de nuevo una nueva convocatoria. Uh, bravo, merci beaucoup, bon vacances. Bah, bon vacances a vous, je ne sais pas si vous avez de vacances, si vous partez en vacances, en tout cas, je vous souhaite de bons vacances. Y sí, van a tener por eso. Al final de la clase, ahorita por la noche, les pongo eh, la presentación y los ejercicios de clase. Y la idea es que se pongan al día con las tareas. Bueno, las tareas son los ejercicios facultativos eh, que ponemos en el blog para que puedan practicar y que lleguen bien a las clases a partir del 10 de agosto porque vamos a prepararles cosas bacanas para el segundo semestre del año. Eh, ahí van a venir, ahora que ya, ahora que ya ustedes van a estar, eh, ya llevan ocho clases, ya saben mucho, o sea, los felicito mucho, ya saben mucho, ya. Bon, ahora que conocen más, ya tienen más bases, vamos a poder hacer cosas más chéveres con ustedes, vamos a poder a, a tener invitados para que ustedes puedan escuchar a otras personas diferentes a David y a mí, y, eh, si posible, tal vez vamos a hacer algunos cursos de conversación en, en, como en pequeños grupos. Vamos a abrir varias, eh, varias fechas para hacer como cursos eh, de más poquitas personas para practicar la conversación. Eh, Angie, el blog, Carolina lo pone ahí, colombianos une pone el link que queda como Ipangle. Queda como pegado al, al, al live para que puedan ver dónde está el blog y ahí pueden, estar, eh, ahí pueden estar al día con todas las clases. Y si necesitan ver las clases grabadas, porque vi muchas preguntas, Ay, ¿dónde puedo ver la primera clase? ¿dónde puedo ver la primera clase? Eh, las clases desde la primera la pueden ver en los live por colombianos une. Eduardo, ¿este francés sirve para Canadá? Todo, sí, te puede servir el francés para Canadá. En Canadá pronuncian un poco diferente, pero las bases de este francés son las mismas bases que, que el francés en Canadá. En Canadá utilizan las mismas reglas, solo que la pronunciación cambia un poco. Ya el blog Ruth y los otros chicos, Colombia nos unen lo volvió a poner para que lo puedan ver. So, no, sobre todo cuando ellos lo ponen. Cuando es Colombia los unió, ¿quién lo pone? En... Ven, ven el comentario de primero, entonces ya saben. María, tenías que haber mirado los spam, yo creo que ya se cerró la inscripción, pero mira tu tu tus spam a ver si está todavía el, el link de inscripción. Normalmente tu, tuvo que haber llegado un link. Yo no manejo eso, entonces no les puedo decir. Eh... Maleja, hubo un examen para las personas que viven en Francia que se inscribieron antes de que empezaron los cursos en live y ahora para gente que tiene mejor nivel, o sea, gente que está en nivel A2 y B1, se les envió un examen de clasificación para las personas que viven en Francia para hacer un curso, para ver si podían acceder a un curso privado eh, para los niveles A2 y B1, porque este es el nivel A1. Ok, donc je vois que c'est 8h30, donc c'est bon, on a fini les cours d'aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous enseigner et à apprendre euh, un peu plus de vous. Et en tout cas, je vous souhaite des bonnes vacances. Et on se voit mardi 10 août avec David. Au revoir, bonne soirée et bah, bon pain de journée pour ceux qui sont en Colombie. Au revoir Tchau.